Le miel, ça fait partie d'un euh, produit ou un aliment qui est très euh, un aliment fondamental pour les malgaches. Et quand on le trouve plus souvent, le, le miel sur le marché et on, quand on le trouve, le, le prix est plus, plus ou moins augmenté. Donc on est obligé de travailler ensemble pour trouver des solutions pour le bien de, de, des apiculteurs et pour le bien des consommateurs aussi. Donc on a pris la décision d'aller ensemble, de mettre en place une plateforme et d'aller voir même en, ensemble aussi le ministère de l'élevage. Pour prendre décision et d'interpeller pour prendre la décision pour euh, résoudre ce problème de varois. La, la plateforme multi acteurs au fait permet de permet aux groupements aux unions aux fédérations des producteurs de s'intégrer dans une autre dynamique avec euh, avec les autres acteurs et leur permet donc d'un coup d'être de, de, entendu euh, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les organismes d'appui. Et ils leur permettent aussi d'apporter de, de, leur, leur problématiques dans, ce, dans cet espace de concertation et d'un coup de chercher des, des, euh, des solutions ou des, euh, des axes, de, euh, des axes de, de résolution de problématiques communes. À leur, euh, à leur euh, problématique. On a une plateforme, on a une plateforme, on a des tombes, on a on ni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 la, la, plateforme, la, de on une